Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose euh, un peu le deuxième épisode de la série euh, défi, défi créativité, se mettre une contrainte pour justement s'aider à, euh, à créer, à faire des choses. Donc pour le 2, je vous propose de, justement ce, ce chiffre 2, de travailler sur la symétrie. Euh, alors euh, par exemple, euh, en carterie, on va être sur... Euh, un personnage face à un miroir, ou une fleur, hein, qu'importe, ou n'importe quoi, euh, face à un miroir. Ça peut être des formes géométriques, symétriques. Et euh, là, donc, je ne me suis pas lancé le défilé tout de suite, j'ai réfléchi un peu euh, depuis un moment. Et euh, je vais proposer une euh, symétrie reflet, mais verticale. Hop. Alors, j'ai fait mes tests, parce que je n'étais pas sûre que ça marche. Euh, ça fonctionne, mais c'est très léger. Je vais utiliser donc ce personnage euh, de tampon. Euh, vous le verrez mieux tout à l'heure. Là, Pour l'instant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus euh, pratique pour le voir. Hop. Euh, oui, C'est un essuie-lunettes. Euh, normalement, je ne l'utilise pas pour ça. Je l'utilise pour mes lunettes. Très jolie, spécial Nancy. cet amice-là, j'en profite parce qu'il est vraiment très beau. Hein si vous voulez des jolies choses de Nancy, eh ben, on a ce genre de produit. C'est qui fait ça. Voilà. Donc je décolle mon personnage. Évitez de vous coller 3 tonnes d'encre euh, sur les doigts avant de faire un, un projet. J'ai déjà prédécoupé euh, pour ma carte. En fait, j'avais acheté un petit lot d'enveloppes. Heureusement qu'il n'était pas gros euh, parce que ce sont euh, des enveloppes. Il y avait du noir, du blanc, du craft. Mais il n'y a pas les bases de cartes dedans du coup tout simple c'est du papier imprimante mais 120 g pas le 80 g habituel plié euh, en deux à 10 cm toujours vérifier parce que des fois on peut se tromper dans les mesures euh, c'est toujours intéressant avant de mettre le, euh, le, le, le, le projet fini dans l'enveloppe qu'on a de la marge aussi, parce que des fois, on a un peu de volume et puis ça ferme plus et on est bien embêté. Là, je vois que 10 cm j'ai largement la place, c'est dans le sens là. Hein. le sens là, je n'y ai pas touché, c'est une feuille à 4 et donc euh, j'ai une carte qui s'ouvre ici et j'ai une chute ici. Essayez de conserver vos chutes, elles sont extrêmement pratiques pour faire des tests décharger les stylos pour amorcer certaines encres etc. Je pense que je vous parlerai un peu de ça plus tard. Mais très souvent, il y a énormément, énormément de choses qu'on peut euh, garder et conserver. Alors, je voudrais que le reflet soit en bas. Je vais donc mettre l'ouverture de l'autre côté et j'espère ne pas me planter bien sûr. Alors, ces petits trucs-là, c'est des aimants, ça permet de maintenir mon papier en place pour qu'il ne bouge pas. Alors, je vais pas... Exactement, je ne vais exactement pas faire ça du tout, parce que c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, J'aurais dû nettoyer mon, mon tampon euh, après euh, l'essai que j'ai fait juste, euh, juste avant. Je ne l'ai pas fait. Voilà. On était bien. Voilà, il tient. <rire> et donc en fait l'idée c'est que euh, ces presses à tampons elles permettent de regarder où on dispose, où on pose les choses et de voir si ça nous convient. Alors, sur la largeur ça me convient, mais j'aimerais que ce soit plus centré, parce que sinon je vais avoir quelque chose de vraiment trop bas. Euh, C'est pas forcément besoin d'être au milieu, mais euh, j'aimerais quand même que ce soit... Alors là je prends euh, cet cette lunettes que normalement je garde pour mes lunettes, euh, parce qu'en fait mon chiffon euh, à nettoyer est parti au, au lavage. Mais sinon... Euh, dans vos tiroirs et c'est intéressant d'avoir toujours un, un chiffon euh, pour les cochonneries. Ça c'est juste euh, du plastique, euh, je ne saurais même pas vous dire de quoi, parce que je les récupère depuis des années, je crois que c'est mon dernier qui me reste. Euh, ils servent à plein de choses, ils me servent à ranger les tampons et euh, à faire des cartes aussi parfois quand on veut jouer avec des effets de brillance. Euh, et puis euh, franchement, ça se récupère. Hein. Je fais des stocks, j'ai des une rubrique spéciale euh, papiers spéciaux <rire> avec euh, des, des restes de carton, des, euh, des papiers plastiques, euh, tout, tout ce genre de choses. Euh, voilà, donc alors, comment je prends de la VersaFine euh, parce que euh, elle a. Euh, une finesse déjà, comme son nom l'indique, et elle euh, tient bien et elle supporte euh, l'aquarelle. Donc elle convient bien pour ce type de projet. Alors, normalement, je vous conseille plutôt de mettre le tampon sur l'encreur que de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire mettre l'encreur sur le tampon. On fait ce qu'on peut, c'est pas toujours évident. Et là, j'ai fixer avec les aimants le plastique, je presse une première fois, ça, m ça va m'éviter aussi de, faire, euh, de bouger dans tous les sens que j'ai un peu tendance à faire étant euh, pas forcément toujours très à droite. Et je vais euh, retamponner une deuxième fois parce que là j'aimerais quand même avoir pas mal d'encre. Et comme je vous ai montré tout à l'heure mon test, euh... C'est pas comme un tamponnage direct, c'est beaucoup plus pâle. Ce qui peut être encore une fois très intéressant pour un reflet. Puisque quand on est un reflet euh, dans l'eau, il est moins net, il est plus pâle, il est moins marqué. Voilà. Ça va pas bouger. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Et Ouh de pas faire trop de bêtises. J'aurais pu faire plus simple pendant le placement et tout ça, j'aurais dû faire plus simple, mais euh... voilà, donc j'ai retourné, j'ai mis en position, j'appuie et c'est là où il ne faut pas que je dérape justement, donc j'appuie bien, j'espère que mon oncle n'a pas eu le temps de trop sécher entre temps, sachant que la Versa fine, elle sèche bien mais euh, elle sèche bien vite, je veux dire. Mais sur le plastique, forcément, ça sèche pas bien par rapport au papier. Et bien, on y va, on décolle et on vérifie. Voilà. Donc j'ai effectivement euh, quelque chose qui a fonctionné, mais qui va être plus pâle. Je regarde mon placement. Ça ne me convient pas tout à fait. Normalement, j'aurais évité de le, de, le oui, de le reprendre à la main. Mais... Je dois que là, sur le coup, j'avais vraiment la flemme de le, de le rebouger. Ah. Je vais bien fixer mon papier aussi. Voilà. Il tombe pas et il n'est pas assez. Alors, il doit aller vers... Ça, c'est génial quand on a un petit côté dyspraxique. Il faut réfléchir à 3 ou 4 fois pour savoir dans quel sens il faut aller. Pour aller vers la jambe là, pour aller vers là, quand on retourne. <rire> Maintenant vous voyez pourquoi je ne conduis pas, et pourquoi c'est une excellente chose pour le monde <rire> Voilà. C'est génial de faire des loisirs créatifs et manuels quand on est... aussi naturellement doué pour ce genre de trucs. Alors je suis à peu près sûre qu'il y a moyen de faire ça beaucoup plus simplement, tiens, par exemple je pouvais prendre la version propre, ça va être plus facile comme ça. Voilà, on trouve toujours des solutions, il faut juste réfléchir et chercher un peu. Donc là mon papier ne va pas bouger. Je positionne mon personnage exactement comme je veux et la plaque va l'attraper. Si j'arrive à faire lâcher mon doigt. Voilà donc ça c'était beaucoup plus malin comme manière de procéder. Et je pense que ça aurait peut-être été plus facile de faire d'abord la version euh, direct et seulement ensuite la version euh, refait mais comme c'est vraiment pas quelque chose que enfin, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que je le fais, je me souviens plus bien comment j'avais procédé la dernière fois, c'est pas forcément quelque chose dont je suis fan. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose de plus marqué au niveau du trait. Si vous voulez quelque chose de plus net, vous pouvez repasser aussi. Ah, ça me plaît bien, ça. Ce qui était possible de faire aussi, c'est de le faire, par exemple, pas directement sur la double carte, mais sur cette partie-là, qu'ensuite, vous pouvez découper, faire un matage et coller sur la double carte. Comme ça, vous avez vraiment des teintes qui vont très bien ensemble. Là, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc... Et voilà donc là, on a notre, euh, notre symétrie à travers l'eau, le, en fait. C'est l'eau qui va euh, permettre de faire la symétrie. Euh, sinon, vous pouvez le faire aussi verticalement et pourquoi pas dessiner une structure ici qui va représenter un miroir. Là, je pense que je vais mettre... Donc déjà, je vais euh, le passer en aquarelle, et puis euh, je vais augmenter un petit peu cette surface ici euh, pour que ça fasse vraiment une ligne d'eau. Et bien, à tout de suite. Voilà, magie de la mise en pause, c'est aquarellé. Petite note, là, j'avais pris, je vous avais dit, une sorte de papier imprimante, mais à 120 grammes, c'est pas fait pour l'aquarelle. Euh, le papier a pas mal bougé. Euh, je savais que je ne pourrais pas beaucoup travailler les couleurs quand même, mais euh, dès le départ, bon, c'est vrai que c'est euh, assez complexe. Alors, donc, euh, là, il euh, y a eu ça, et comme vous voyez, j'ai découpé. Pourquoi Parce que j'avais essayé de bien faire attention, de mettre dans le bon sens, et je me suis quand même plantée, c'est pas grave. Donc j'ai refait une base de cartes, ce qui fait que maintenant j'ai trois chutes de papier. Euh, c'est pas un problème, ça servira. Euh, déjà, ça peut servir effectivement à refaire un motif sur euh, un papier. Et puis euh, finalement, je me suis dit que c'était pas plus mal parce que ça allait me permettre d'avoir euh, quelque chose d'un peu moins euh, vide. Alors, je vais quand même utiliser un pli noir. Ça de vous montrer ce que c'est un pli noir, c'est ça. Avant, c'était en os, maintenant, c'est en plastique. Euh, ça... On peut le faire avec l'ongle plus si vous ne retournez pas les ongles, ça permet d'aider à plier proprement euh, notamment quand vous avez des appareils à rainures euh, et puis sinon quand vous voulez bien appuyer euh, sur certaines choses que vous venez de coller ou alors que euh, vous voulez renforcer des, des, des plis mais sans risquer de mettre des grosses marques d'ongles parce que vous avez des râpés ou des choses comme ça, c'est vachement bien les plis, voir. Alors. Euh, donc là j'ai ma base de cartes, j'ai euh, mon motif du défi symétrie, du défi numéro 2 symétrie et j'ai sorti trois papiers qui me semblaient possibles pour euh, faire un matage. Alors, euh, ça c'est des cartes que j'avais eu dans je ne sais plus quoi. Euh, elles vont avec, euh, je crois que c'est des project... -la project Life, mais j'ai jamais fait ça. Donc, euh, par contre, elle peut servir en carterie. Là, ce qui m'embête, c'est qu'il y a l'écrit euh, et au point de vue de la taille, ça va pas bien, même si je décale. Euh, donc, ça va pas. Puis, bah, là, ça me plaît pas euh, au point de vue des couleurs. Donc, finalement, cette carte n'est pas retenue. Il me reste ça. Où on peut voir un peu l'association de couleurs. Par rapport au tour caméra, c'est un peu plus bleu et un peu moins gris que ce qu'on voit. Euh, ça renforce un peu le côté pluie, un peu, euh, qui est, les fibres sont euh, orientées aussi euh, latéralement. Euh, C'est pas mal, mais j'ai pas de gros kiff. Et enfin je beaucoup sur ce papier là, puisqu'il a du turquoise et que je suis accro turquoise euh, Il a deux faces, cette face-ci qui est unique et turquoise, je trouve déjà que ça va beaucoup mieux. Et cette face-ci qui a un motif et j'aime beaucoup, parce que c'est à la fois lumineux et turquoise. Il euh, y a deux sens possibles. Euh, L'idée c'est de voir, de positionner, de voir, de voir est-ce que vous voulez un gros matage, est-ce que vous voulez un petit, un petit cadre, en fait, du coup. Euh, dans quel sens ça vous plaît le plus, etc, etc. Euh, moi je trouve que ça me plaît bien dans ce sens-là et avec ce, cette taille-là. Quand il y a des motifs comme ça, j'essaye de les centrer dessus si c'est possible. Parce que j'aime bien que ce soit symétrique. <rire> ce n'est absolument pas une obligation. Euh, ça me convient, ça me plaît. Je vais prendre mon scotch double face, pour vous redonner l'astuce. Euh, alors, déjà, je rappelle que le scotch double face, ne vous inquiétez pas, au début, euh, on a beaucoup de mal à l'enlever avec les ongles, et puis en fait, avec l'habitude, ça va tout seul. Ça n'a pas besoin d'être tout à fait au bord, et il y a des modèles qui se coupent, en fait, la plupart des modèles, euh, sauf le seul que j'ai connu qui ne se coupait pas au, au doigt en se déchirant, euh, c'était un, un rouge. Euh, donc, euh, bon. On voit rapidement qu'il y a un truc, parce qu'en fait, au lieu d'être du papier dessus, c'était du plastique. Hein. C'était vraiment dommage de gâcher le plastique pour ça. Et voilà Donc, on a obligé de faire les quatre bords, mais euh, je préfère. L'idée, c'est de pas tout décoller. Et de plier vers l'extérieur. Alors, là, il s'est pas bien collé en bas, du coup, il veut pas bien se décoller. Quand c'est comme ça, bon, bah, soit ça marche, soit vous changez de côté, vous embêtez pas, et voilà. C'est vraiment le qui est utilisé pour faire ça. Alors, non, je vous dis dans ce sens là. Alors, pouf, je lâche, et oh, magie, ça ne colle pas vu que ça, ça fait une épaisseur. Et donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir prendre tout mon temps et toute, ma concentra toute la concentration nécessaire pour pouvoir le positionner euh, comme je veux comme ça me plaît je, je recouperai euh, les quatre bords mais là j'aimerais bien que les motifs soient euh, un peu centrés ce euh, latéral me dérange moins mais surtout sur le vertical l'autre avantage de faire ça c'est comme je vous avais dit j'ai fait de l'aquarelle sur un papier qui n'était pas fait pour donc là on voit que ça tient et en fait là hop sur les parties là il suffit de tirer délicatement dans le bon sens, vous le sentez à hein, la résistance et c'est collé partout et ça va tenir. Bon après, euh, euh, des fois il y en a certains qui n'aiment pas, euh, on les retrouve 5 euh, ans après si les cartes ont été conservées ou euh, vos documents et tout ça et puis on se rend compte que ça va bien marché. Alors je vous montre mon Mexico, bien sûr si vous en avez les capacités vous pouvez le faire euh, à la main, alors ce massico il vient de chez Action et c'était c'est le bonheur absolu, il coûte euh, pas cher du tout, mais alors du tout, genre moins de 4 euros alors que la plupart des massico's vont coûter euh, 30-40 euros <rire> je vous dis ça vaut vraiment le coup. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a le plioir, la lame noire, euh, c'est pas une lame, et la, la découpe, ça c'est pour découper, ça c'est pour couper. Et il y a la place pour les ranger des deux côtés. Euh, je vous montre ici on peut stocker les lames. Donc si par exemple je veux découper, je prends ma lame je la prends de l'autre côté, et là j'ai toute l'attitude pour couper. Et pareil de l'autre côté, ici. Si je veux découper, je, je le pousse plier dans celle-là et celle-là. va euh, Donc c'est vraiment très pratique puisqu'avant je devais avoir la scorpale d'un côté qui me prenait une place folle. Plus mon petit massico euh, pour les formats A5, parce qu'il était plus pratique, c'est un massico à lame qui s'abaisse. Euh, plus le grand massico pour les projets qui dépassent le A5. Euh, le seul souci c'est qu'on ne voit pas très très bien et qu'il est assez difficile à soulever. Euh, là on s'en fout, le papier glisse très bien dessous mais des fois on a un peu de mal. Donc il faut euh, bien attraper les bords ici pour pouvoir soulever. Mais sinon, euh, sinon il est très bien. Et on a un petit peu de mal à faire des tailles très précises sur, euh, sur les bords parce qu'il faut enlever ça pour voir euh, les mesures ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois les inches, et comme en carterie et scrap, il y a beaucoup de tutoriels qui sont en anglais avec les mesures américaines, donc en inches, euh, c'est parfois un peu gênant les conversions parce qu'on se retrouve avec des 0,2 mm, c'est pas très pratique, et on a les tailles en français aussi, et chaque endroit est doublé, donc c'est vraiment très pratique. Et puis on peut aussi, euh, ici, mais ça je m'en sers jamais. Euh, Bon, il est un petit peu coincé, mais techniquement et théoriquement, je vais éviter de le péter, mais euh... bon, j'y arrive pas. Mais normalement, on est censé pouvoir tirer ça pour avoir des mesures sur la longueur. Bon, après, action, c des fois c'est la qualité très bien, des fois c'est un petit peu limite. Euh, là, on a juste cette euh, extension qui n'est pas TikTok, mais si on travaille sur des formats qui ne sont pas du 30-30 cm. Hein, euh, mais sur des formats plus petits, type carterie, euh, c'est un peu carré. Alors, ce que je voudrais un peu comme euh, endroit de coupe, ce serait plutôt là. Donc en fait, j'essaye de repérer un même endroit pour pouvoir le refaire sur tout le tour. Si je veux un matage euh, qui fasse la même taille euh, partout, là normalement, c'est. C'est pas bon que ça. Voilà. Alors faites attention quand vous faites des coupes très petites. Là il y avait plusieurs millimètres, ça va. Mais si vous faites des coupes sur euh, moins d'un millimètre, on peut avoir des soucis de hachurage notamment quand les lames sont je suis en train de plier. Quand... notamment quand les lames sont un peu anciennes un peu vieilles et qu'elles sont pas super performantes voilà donc vous voyez la vitesse et c'est coupé droit euh... oui je vais recouper un peu ici alors ça vous pouvez euh, mesurer hein, au lieu d'y aller euh, à l'œil comme moi ça me plaît comme ça. Je regarde un peu ce que ça donne et comme le personnage euh, m'évoquait quelque chose de très euh, vivant, euh, vibrant, en dehors des cadres qui dansent sous la pluie ou qui dansent dans les flaques d'eau, j'avais envie de le mettre de côté pour avoir quelque chose d'un peu plus, euh, plus détendu et dynamique qui correspondait bien à ça. Donc ce type de mise en page où on n'est pas droit, euh, le, tout ce qui est droiture parallèle, symétrique. Euh, avec euh, des trucs bien égaux, évoque euh, la statique, en fait, et tout ce qui est euh, asymétrique, impair, de traviole évoque <rire> plutôt des choses plus dynamiques. Donc là, je voulais quelque chose qui évoque vraiment le dynamisme, donc euh, je vais partir sur quelque chose euh, plutôt comme ça. Je trouve que ça fait trop vide. Donc euh, là, avant de coller, je me demande est-ce que je vais mettre du masking tape en dessous Par exemple, pour un trait euh, euh, euh, diagonal dans ce sens-là qui viendrait encore rehausser euh, cette notion de, de dynamique, euh, ça peut être aussi euh, de le mettre dans ce sens-là. Euh, des chutes de papier peuvent nous donner des indicateurs, des indications sur ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire ou pas euh, parfois, on peut reprendre vraiment le même papier et le même motif. Euh, j'aime bien à la fois l'idée, mais en même temps, euh, j'ai tendance à faire des choses un petit peu trop monochromes, donc euh, bon. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Euh, en gardant comme ça, on peut voir si on aime ou pas. Non, finalement, j'aime pas trop. Euh, ça peut être de faire des petites euh, bandes en haut et en bas pour occuper l'espace. Euh, je pense que je vais faire ça et peut-être justement dans les chutes du papier qui me reste. Et euh, je reviens dans un instant. Je pense que je vais utiliser la machine euh, cutting die. Petit retour juste pour vous expliquer un truc sur les cutting dies. Vous allez voir que parfois ils sont euh, attachés les uns aux autres. Là, je vais en servir de deux de packs différents. Ces petites attaches là euh, entre les entre les plaques, entre les morceaux, ils s'enlèvent. Donc ça se sépare. Euh, C'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours une pince plate. <rire> Mes affaires. Euh, et puis, donc on va les enlever. Et si jamais vous avez un petit souci, il faut ébarber. Donc vous prenez une lime. Là, là, ça s'est bien passé. Hein. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des modèles. Euh, plus galère voire potentiellement dangereux et je suis en train de chercher Voilà, dans mon matériel j'ai une lime en métal euh, parce qu'elle s'use beaucoup moins vite que les limes en papier si jamais vous avez des petits trucs qui vous font des cochonneries sur votre papier hop, vous venez passer un coup de lime pour que euh, voilà par exemple là c'est bon ça ne griffe plus et j'ai beaucoup moins de risque de me blesser avec voilà, donc ça c'était le petit point technique quand vous avez des nouveaux dice à utiliser avec votre machine de découpe. Pensez euh, à bien séparer les morceaux et puis euh, si besoin, ébarber. Voilà, donc c'est passé à la machine. Donc j'ai cette petite découpes. J'en ai fait trois, pourquoi Parce que euh, je trouvais que les nuages auraient pu être sympas, mais j'avais peur que ce soit trop lourd d'en avoir deux. Du coup, je me suis dit, bah, soit je prends deux fois la découpe. Soit je mets une fois euh, celle-ci et une fois le, le nuage, une fois ou une fois l'autre. C'est plus ce que j'ai dit, je ne plus dans le sens. Alors, je vais juste enlever hop là, les morceaux là, de côté, puisque ça n'atteignait pas les bords du papier. Je vois où sont les fins, et en fait, le truc était plus. Euh, alors, ça, ceci, c'est un petit peu le souci, c'est que. Bon, nettoyer, et enlever les papier des fois ça coince un petit peu. Normalement, c'est bon. Alors, on va prendre les morceaux. Euh, ça c'était, euh, ce sera recoupé si je, je choisis ça. Hop. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc l'idée c'était de faire ça. J'ai pas collé pour le moment parce que euh, je suis pas sûre. Des fois je voulais rajouter. Euh, un petit motif en dessous ou bon. pas. Ah, le petit nuage est, euh, est assez sympa. Ça fait pas trop chargé. Au dessus, ça risque de faire un peu lourd puisque pour contrebalancer, on a cette forme là qui est beaucoup plus fine en fait. Après, je peux mettre euh, celle-ci et puis couper droit. J'aime pas trop cette alliance, mais les nuages ils sont vachement sympas quand même. <rire> Alors, ça j'aime bien, on a quelque chose de très léger. Ouais, j'aime bien le rendu. Alors, ce que je vais faire, j'ai plusieurs possibilités hein. je peux soit coller, euh, mettre la. Petit bitonio de colle, je, je suis pas obligée de prendre ça, hein. mmh. euh, je peux prendre autre chose comme matériau. Donc, soit je colle ça ici, ah. <rire> je l'ai mis un petit peu juste, donc je vais mettre plutôt ce, cette partie là en dessous qui peut se permettre d'être un peu plus grande, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc euh, je peux réutiliser la technique là, mais je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant ici. L'idée c'est de coller ça aller le, hop, au bord. Ça déborde des deux côtés, c'est pas un problème. J'aurais pu faire dans l'autre sens, mais euh, pour ça je préfère faire la découpe dans ce sens-là. Là ce que je vais utiliser, qui sera un petit peu plus simple parce que le, le truc est très fin. C'est un stylo colle, donc c'est de la colle liquide dedans. Et elle est très pratique. Il y a deux versions. J'utilise les deux parce que des fois pour des toutes petites découpes euh, c'est très dur. Et une, euh, une pince pour attraper parce que sinon à chaque fois je me fous de la colle plein les doigts. Euh, et je viens tâcher ma carte. Voilà. En plus du fait que c'est super dur pour moi de viser. J'essaye de mettre d'un bout, de partir droite, parce que là, on est vraiment euh, euh, sur des choses ultra, ultra, ultra précises. Et ça tolère pas de euh, demi d'écart d'écart qu'on est en bordure. Euh, si jamais on, est, on a trop de mal à ce niveau-là, c'est pas grave. Là justement j'ai fait exprès, je, vous ai, je, vous ai montré, je vais vous montrer les deux techniques. La première c'est de vraiment faire ça tout propre au bord, euh, vachement bien visé et tout. La deuxième, c'est de pas s'embêter. On déborde, on vient prendre bon, les ciseaux encore une fois, si vous gérez les ciseaux euh, correctement. Et alors là je vais juste prendre les ciseaux pour ça, parce que sur les toutes petites. Euh, les tout petits traits, je sais que je peux le faire. Voilà. De l'autre côté aussi, ça, ma psycho n'est pas forcément avantageux pour ça. Mais là, je sais qu'il y a très peu de chances que j'arrive à le faire droit sur toute une longueur comme ça donc on vient placer ça et on peut même raccourcir la carte d'un millimètre si besoin puisque ça ne se ressentira pas, à moins qu'on soit dans la confection de cartes euh, 3D ou à mécanisme moi ce que je ne fais pas parce que j'aime pas particulièrement ça, je trouve ça magnifique à voir mais bon, euh, c'est très long, il faut vraiment être très très précis, très très délicat euh, et j'ai eu euh, plusieurs fois des mécanismes à consulter parce que je ne suis pas suffisamment délicate, ni précise. Voilà. Du coup, c'est pas forcément des choses que j'aime faire. Mais de temps en temps, ça m'arrive parce que des fois, les résultats sont vraiment... j'adore <rire> Hop Et hop Donc là, je repositionne. Est-ce que ça me plaît Oui, ça me plaît. Ça me plaît même beaucoup. Je trouve juste qu'il manque un tout petit peu de volume ici, voire ici. ici. Je pense que je mettrai quelques petites perles après, transparentes ou euh, petites pointes de, de ce genre de décoration. Alors, on rappelle, c'est l'illustration avec son matage. On n'est pas obligé d'en mettre partout, on s'en fout d'être au bord, ça c'est pas un problème. Voilà par exemple je fais oh, si, je crois aussi je veux quand même mettre... Allez, hop. mettre 3 mais au milieu un peu en diagonale voilà. faut juste que ça tienne l'arrière il n'y a que vous qui le voyez euh, pendant la confection par contre faut pas lâcher euh... faut pas lâcher ça euh, n'importe comment euh... ouais vous avez pas assuré derrière. Voilà. Alors toujours sous la main, j'ai des, des presses papier. Euh, là je les mets parce que euh, comme l'illustration était un peu gondolée à cause de l'eau, j'ai bien envie que ça reparte bien à plat. Et euh, je sais que justement le de papier étant droit, ça va avoir tendance à à pouvoir lui permettre d'être droit. Donc euh, je vais foncer. Là les chutes elles sont un peu trop petites pour que je puisse m'en servir plus tard. Celle-là je la garde. Euh, hop. Je débarrasse les autres. Ensuite, je vais regarder dans mes petites décos. Est Ce que j'ai de ça. Ah, voilà. C'est cette boîte là que je cherche. Alors ici j'ai... Donc ça c'est des perles... Des demi-perles, pardon. C'est des demi-perles prévues pour le scrap, il y a différentes tailles. Ça fait un peu un aspect euh, nacré, c'est très joli, la perle en fait. Avec euh, blanc et puis un blanc un peu plus crème. Alors le blanc, je trouve qu'il va pas trop. Le blanc crème ça peut aller mais ce que je pense mettre c'est ça. Ça ça vient de. C'est du matériel de bricolage, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Euh, c'est des trucs euh, à placard, je crois, pour empêcher de se coincer les doigts ou, euh, ou euh, pas abîmer les portes <rire> derrière les meubles ou je sais plus quoi. Euh, les, derrière, sur les murs, je veux dire. Euh, et c'est plutôt ça dont j'ai envie, quelque chose de très euh, transparent mais qui apporte un peu de dynamisme. Alors, je ne vais pas utiliser les toutes grandes, ni les moyennes, on serait plutôt sur des petites, petites moyennes. Voilà. Donc là, je, me, je suis en train de me demander, est-ce que je mets deux tailles, est-ce que je mets euh, une seule taille, etc. Alors, le seul souci, c'est qu'il y aura un petit peu de perte. Alors, l'avantage de prendre en magasin de bricolage, c'est ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que le matériel de scrap, qui parfois coûte une blinde. Alors, pourquoi est-ce que j'essaye de prendre ma pince J'essaye parce que justement, avec le matériel de bricolage, on a souvent ce problème-là, c'est que. Euh, euh, faut foquer, quoi. Un peu plus costaud. J'ai pris ma pince parce que, comme il y a de la colle à l'arrière et qu'elles sont transparentes, euh, si on prend avec les doigts, des fois on a des <rire> empreintes digitales qui se voient et c'est pas joli du tout. Euh, du coup, quand elles arrivent à se détacher, je préfère prendre la pince autant que possible pour ne pas coller mes... mes grosses empreintes de doigts dessus. Hop! pas trop régulier justement je suis un peu un peu exprès et puis euh, je vais faire un peu faire un peu de même genre ici mais un peu plus écarté. et des fois ça se décolle pas comme il faut ouais donc là j'ai pas eu le collant en fait elle tient elle tient elle tiendra pas il euh, y a aussi le problème c'est que ces matériaux là parfois ils vieillissent pas bien euh, c'est valable pour le matériel de scrap aussi. Hein. Là, par exemple, j'ai un petit souci parce que la colle ne vient pas avec le cercle. La colle reste toute seule. Aïe. Voilà. J'essaie de l'enlever dans l'autre sens. Mais du coup, la feuille de colle, c'est... Oh là là il déborde de partout bon on va le poser là ça se fait des années que je lisais cela oh, c'est un peu physique hein, parfois on dirait pas le strap hein. bon De, de cette série-là, j'en ai jeté pas mal parce qu'il euh, suffit qu'ils euh, aient été exposés à la chaleur un peu trop longtemps et, euh, et on se retrouve avec ah, la colle qui ne veut plus se euh, mettre là où elle est censée être alors après pour du bricolage vous avez un peu de colle en dehors, c'est pas un problème ça ne dérange pas mais pour une carte les gens ont beaucoup plus nez dessus que sur l'arrière d'un meuble ou sur, euh, sur un mur. Voilà, ça y est. Eh ben, on va le mettre là. celle là comporte comportement, hein. j'ai pas du tout de problème avec les petites là. Et comme mmh. je vous le disais, généralement, euh, plutôt pour avoir quelque chose de dynamique, plutôt des chiffres impairs et de dingois. Vous verrez que souvent c'est conseillé à un père pour des raisons esthétiques. Et moi je ne suis pas forcément trop d'accord avec ça parce que je pense que ça dépend des goûts. Et ça dépend de ce qu'on cherche à rendre comme effet. Mais bon. Voilà. Donc votre défi à vous, je rappelle le thème, c'est la symétrie. Et la symétrie donc n'est pas forcément quelque chose de rigide. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je vous mets une petite photo. Euh, de meilleure qualité à la fin de la vidéo et je vous souhaite de bons moments créatifs. Salut